Bah, bonjour à tous, premièrement. Donc, je vais vous présenter mon travail qui porte sur l'analyse spatio-temporelle du réseau de peuplement forestiers en libre-évolution dans le parc national du Mercantour. Euh, mon stage a été co-encadré par euh, Dina Fort euh, et par euh, le Parc du Mercantour. Euh, J'avais euh, trois, euh, trois encadrants, Sylvie Ladey, euh, Laurent Larieux et Claire Trassou du Parc du Mercantour. Euh, donc ma zone d'études s'est rapportée donc, sur, la, sur la zone du parc qui s'étend sur 29 communes euh, et qui fait euh, plus de 200 000 hectares. Euh, donc, le parc du Mercantour fait partie des 11 parcs nationaux. Uh, il est situé en Provence-Alpes-Côte d'Azur et il s'étend sur deux départements, les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence. Euh donc, il est situé dans la chaîne montagneuse des Alpes. Il est situé en deux grandes euh, zones. Donc, euh, la zone cœur, qui se situe plutôt au milieu du parc, et euh, la optimale d'adhésion, euh, tout autour. Euh, et, donc, ça, et donc mon sujet est euh, essentiellement sur les forêts du parc, qui euh, correspondent à à peu près plus de 111 000 hectares, et euh, qui présentent une grande diversité euh, forestière. Et donc mon sujet, c'était la libre-évolution euh, de certaines de ces parcelles forestières. Donc la libre-évolution, euh, cela signifie qu'il n'y a aucune intervention humaine sur la forêt. Et donc la, euh, la libre-évolution permet euh, de favoriser le cycle sylvigénétique génétique plutôt que le cycle sylvicole. Euh, donc le cycle sylvicole qui a lieu plutôt quand il y a de l'exploitation forestière et qui est donc plus court. Euh, le cycle civil génétique favorise, euh, favorise la diversité et contient beaucoup plus de bois morts. Euh, il faut savoir que la diversité euh, d'espèces liées aux bois morts correspond à peu près 25% de la diversité euh, européenne. Il est donc très important de préserver toute cette diversité, euh, de préserver toute cette diversité. Et en plus de ça, la libre évolution euh, participe aussi euh, à la lutte contre le réchauffement climatique, notamment en stockant du carbone. En, toquant du carbone et en réfléchissant les, les sous bois Donc, le, mon stage s'inscrivait dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours de la charte du parc euh, du Mercantour. Cette charte a été mise en place en 2012 et donc la libre évolution concerne les objectifs 3 et 10 de, de cette charte. Euh, ces objectifs sont d'ailleurs repris dans le docode, du, du docu, euh, donc dans le docode euh, Natura 2000 du Mercantour. Et euh, un stage avait déjà été fait afin d'identifier les forêts à le plus fort potentiel pour la libre-évolution en 2014. Euh, et donc mon stage euh, fait suite à tout cela. Et donc mes objectifs étaient d'analyser la cohérence du réseau actuel, de proposer une, une stratégie de consolidation et euh, de communiquer aussi autour de mes résultats euh, au travers de copier comité de pilotage. Euh, je vais d'abord vous présenter ma couteille de peuplement forêtier en libre-évolution, et donc ma donnée principale autour de laquelle s'est articulé tout mon stage. Euh, cette euh, donnée a nécessité beaucoup de mise à jour et beaucoup de nettoyage euh, car elle était de 2014 donc euh, elle avait été très utilisée en 2014 mais euh, il manquait beaucoup de choses dedans donc euh, ça a nécessité beaucoup de mise à jour et donc j'ai fait une analyse spatiale et une analyse temporelle euh, de, ce, de cette donnée. Et donc, euh, dans l'analyse spatiale, je me suis rendu compte qu'il y avait notamment euh, beaucoup de superpositions dans cette donnée. Donc la donnée, euh, la donnée montre qu'il y a 14 types de, de statuts sur le parc euh, national du Mercantour. Euh, ils ont tous des responsabilités différentes, c'est-à-dire qu'il y a différents acteurs qui entrent en jeu sur la forêt. Euh, il y a parmi tous les statuts, il y en a trois qui sont permanents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de date de fin de.. De mise, de mise en place. Euh, et tous les autres ont des durées euh, dans, qui s'étendent sur différentes périodes dans le temps. Donc euh, c'était aussi, euh, aussi important euh, de, de le montrer et de le notifier. Euh, donc dans ma couche j'ai choisi de représenter euh, les statues selon, euh, en différentes couleurs selon les responsabilités, et donc comme vous pouvez le voir euh, à l'écran, euh, on constate qu'il y a beaucoup de superpositions, ce qui a pas mal compliqué les, les, les analyses. Euh, oula, je suis repartie en arrière. Euh, ça a pas mal compliqué les analyses, notamment euh, lors du calcul de surface euh, qui faisait que j'avais parfois la même surface en double. Pour cela, donc, euh, je me suis donc arrangé pour ne pas avoir de superposition dans mes calculs, et donc, j'ai fait une analyse temporelle. Euh, dans l'analyse temporelle, comme vous pouvez le voir ici, euh, la surface de libre-évolution en 2020 correspond à la plus grosse surface dans le temps. C'est parce qu'on a pris le, le postulat de dire qu'il n'y avait aucune surface qui serait rajoutée en libre-évolution. Il n'y a aucune surface qui serait rajoutée à la libre-évolution après cette date-là. Euh, bien qu'on que ce ne sera pas cas, mais. Afin d'avoir une analyse du réseau actuel et de pouvoir quantifier ce qu'il adviendrait si rien n'était fait, euh, on a pris ce postulat. On constate qu'avant 2010, euh, il y a un manque de données. On sait qu'il y avait déjà des forêts en libre-évolution, donc on a essayé d'estimer cette surface, euh, notamment en regardant les statuts qui, qui existaient déjà ou qui ont été, été repris euh, qui, qui faisaient suite à certains statuts existants qui n'étaient pas renseignés dans la couche. Et donc on a estimé la surface avant 2010 a environ 4000 hectares. Euh, la surface en libre évolution a grandement évolué depuis, euh, notamment avec la création donc, de la charte euh, du parc du Mercantour en 2012 et avec le recrutement d'une chargée de mission euh, forêt. Donc, euh, par la suite, on arrive à l'actuelle. Avec euh, 26 000 hectares euh, de libre évolution. Et ensuite, cette surface ne fait que diminuer. Ça s'explique notamment en, avec en 2027 l'arrêt de la charte, qui sera renouvelée, mais donc là, n'est pas plus importante, Et euh, la fin de tous les aménagements forestiers, euh, notamment entre 2050 et 2060, c'est euh, là où il y a une grosse, euh, une grosse partie euh, d'arrêt d'aménagement. Et donc, on arrive en 2080, où il ne reste plus que les permanent euh, qui correspond à 6%, oh, 1700 hectares et donc 6% du réseau actuel. Euh, par la suite, euh, toutes ces enfin, bah, données de pour de sur sous statut de libre évolution, euh, on a voulu avoir euh, plein d'informations autour de, ces, de cette donnée. C'est pour ça qu'on a effectué euh, des croisements avec plein d'autres sources de données qui sont très variées. Donc, il y avait des données vectorielles et des données raster. Et donc, on a, euh, donc ça se regroupe sous quatre grandes catégories. Donc, les données de zonage, avec euh, notamment la zone cœur et la optimale d'adhésion, ou les communes et les vallées. Euh, les données de maturité d'ancienneté, les facteurs abiotiques et les données de diversité. Et donc, euh, à chaque fois, on a croisé avec la couche de peuplement forestier sous statut de révolution, afin d'obtenir soit une analyse de spatiale, soit une analyse temporelle, en fonction de ce qui était demandé. Donc voici mes différents types de données, comme vous pouvez le voir, euh, il y en a plusieurs dans chacune euh, des grands types. Euh, J'ai choisi de vous en présenter quatre aujourd'hui, donc les types de propriétés, les forêts anciennes, la climatologie et les états climatiques, bioclimatiques tout ça à avec à couche euh, de Peuplement foresté en Libre-Évolution. Toutes ces données ont aussi nécessité un gros travail de récupération, de mise à jour, de vérification et de nettoyage, euh, qui a pris pas mal de temps, mais qui était absolument nécessaire. Donc dans les différentes méthodes utilisées, euh, on peut les classer selon deux grands types de questions géomatiques, donc les questions de tendance et les questions de modélisation. Et donc, euh, en fonction des différentes questions dont vous avez quelques exemples euh, à l'écran, euh, les traitements ont été décidés. Donc, euh, pour les questions de tendance, il s'agit surtout de création de couches de données, notamment de libre évolution adaptées euh, au programme, car comme je l'ai dit, il y avait de la superposition dans ma couche initiale qui, dit, qui compliquait les les analyses et qui nécessitaient euh, d'avoir des couches euh, plus adaptées et euh, des croisements vecteurs. Pour les questions de modélisation, il s'agit surtout de modélisation raster et de calcul de connectivité euh, effectué par les euh, personnels. Par par je vais maintenant vous présenter mes résultats. Donc, on va commencer par les données de zonage et donc les, types de, les différents types de propriétaires. Sur le graphique, vous pouvez voir qu'il y a euh, 1% euh, parmi les forêts communales, il y en a 1% qui est en libre évolution permanente et 34% en libre évolution temporaire. Ça fait donc 35% en libre 35% de forêts communales en libre évolution et euh, c'est donc euh, peu. Il y a donc un travail à faire auprès des auprès des communes afin d'augmenter ce chiffre et de faire évoluer euh, la libre évolution afin de passer les surfaces de temporaire à permanente. Euh, le même travail est bon, la même analyse a été effectuée sur les forêts domanielles et sur euh, les autres euh, propriétaires qui correspondent surtout à des propriétaires privés et donc ça complique un petit peu euh, la mise en libre évolution ce qui, qui explique qu'il n'y en ait que 9% qui soient en libre évolution temporaire. Par la suite, je vais vous présenter donc, les résultats de maturité notamment au travers euh, de l'information de forêts anciennes. C'est une, euh, une couche de données qui a nécessité... Euh, un travail de redigitalisation, car il y avait une différence euh, d'échelle entre les deux départements euh, qui, sur lesquels se un le parc. Euh, donc, on a utilisé notamment la couche de l'hygiène de l'état-major de, euh, de 1860 euh, afin d'effectuer ce travail. Euh, et donc on peut constater que en zone car, donc sur le graphique, vous euh, voyez qu'en zone car, il y a euh, 62% de la, de, des forêts anciennes qui sont en libre évolution. Ça montre un véritable euh, effort afin de placer les forêts les plus anciennes. Euh, et donc avec les autres couches, on a vu que c'était aussi les forêts les primatures euh, en libre évolution, qui étaient placées en libre évolution, euh, surtout en zone car. Par contre, en l'air optimale d'adhésion, euh, l'effort est encore à... Est encore à... Et encore à poursuivre euh, afin d'augmenter le chiffre qui n'est que de 16% actuellement. Pour les facteurs écologiques, euh, j'ai utilisé une couche d'étage de climatique. Cette couche a été entièrement créée à partir des données auto-écologiques auto euh, de Ray. Euh, on a utilisé donc, un raster, euh, des rasters d'altitude, donc, de, donc un MNT un et euh, des, des valeurs de température, donc minimale et maximale sur chacun des pixels. Euh, et donc grâce à une modélisation on a réussi à obtenir euh, différents étages de végétation, différentes euh, surfaces euh, pour ces pour types de végétation. Et donc ensuite à dire d'experts, ces types de végétation étaient rassemblés dans des grands étages bioclimatiques qui donnent euh, la couche que vous voyez ici. Cette couche a ensuite été croisée avec les peuplements forestiers en libre évolution. Et donc, on a obtenu le euh, graphique euh, qui apparaît à, sur votre écran. Donc, à l'extérieur, ce sont les surfaces forestières totales et à l'intérieur, les surfaces en libre évolution. Donc, l'étage alpin n'apparaît pas car euh, c'est un étage alpin il ne concerne donc pas les, les forêts. Et vous pouvez constater que l'étage collinéen n'apparaît pas non plus c'est parce qu'il ne concerne que 52 hectares et c'est très peu comparé à la surface des autres. Euh, à la surface des autres étages. Euh, et donc, ces 52 hectares euh, d'étages colinéens, même s'ils si représentent une très petite surface, seraient adaptés en priorité en libre-évolution, car ils font partie de la diversité euh, des espèces présentes sur le parc, et donc, euh, à, ils sont à préserver. Actuellement, ce n'est pas le cas. Euh, pour l'étage montagnard, euh, c'est un étage à fort enjeu et qui subit euh, aussi, euh, subi, non, mais qui, qui présente des enjeux d'exploitation, notamment. Et euh, c'est pour ça qu'il n'y a que 31% en libre-évolution, alors qu'on pourrait s'attendre à plus, et euh, il, y a un, il y a une volonté de préserver un petit peu plus cet étage à fort en -Joux. Pour les facteurs abiotiques, euh, on a choisi d'utiliser la couche de changement climatique, donc la euh, donnée. Euh, provient d'une modélisation euh, raster à partir de données de température du scénario RPC 8.5 à l'horizon 2035-2055 qui correspond au scénario le plus pessimiste. Euh, on a choisi le scénario le plus pessimiste afin de pouvoir prévoir le pire. Donc on a utilisé euh, le, la différence entre les températures actuelles et les températures de ce scénario afin de pouvoir, euh, afin de pouvoir euh, visualiser les zones qui allaient subir le plus de changements euh, de température et celles qui allaient en subir le moins. Donc c'est ces données-là qu'on a choisi de conserver. Et donc on peut constater, euh, après croisement avec la couche de libre évolution, qu'il n'y a que 16% euh, des forêts en libre évolution qui sont situées dans des zones qui vont subir le plus faible changement climatique. Euh, cette, euh, cette surface a vocation à augmenter, notamment au travers de discussions euh, autour de potentielles réserves bioclimatiques. Et sachant que cette donnée est aussi intéressante car elle peut euh, influencer le changement de, euh, les changements de végétation, euh, notamment. Ensuite, je vais vous parler de la connectivité des tapinières. Euh, oula! Ok bon c'est pas grave euh, donc là vous... je ah non ok euh, bon alors normalement vous étiez censé voir le les tapiniers en 2020 mais ce n'est pas le cas donc le réseau est beaucoup plus euh, beaucoup plus connecté notamment pas voir, mais... euh, notamment en ayant beaucoup plus de beaucoup plus de, de... De chemin que, que ça et beaucoup plus de surface. Euh, là, vous avez donc les données de 2080. Vous voyez que le réseau est très peu étendu. Et c'est ce qui va arriver si jamais euh, aucune surface n'est ajoutée à la libre évolution. Là, on s'est concentré sur des sapinaires en libre évolution. Donc, il y a bien sûr d'autres sapinaires, mais juste le réseau de sapinaires en libre évolution, mais clairement, à terme, ne sera euh, clairement pas euh, suffisant. Donc, pour le réseau de 2020, il, vous ne le voyez pas, mais il s'articule. Euh, selon plusieurs petits réseaux euh, plus, ou moins, euh, eux, euh, plus ou moins connectés entre eux plus euh, ou moins connectés entre eux, ces petits réseaux euh, correspondent plus ou moins au valet, ce sera à vérifier, sachant qu'ici le relief n'a pas été pris en compte. Et donc vous ne le voyez pas, mais euh, on avait essayé de voir euh, la distance qu'il fallait pour connecter tous les pages de sapinière en libre-évolution en 2020. Il fallait environ euh, 40 km pour tous les connecter, ce qui concerne très peu d'espèces. Ici, on a travaillé sur les espèces euh, donc notamment les petits coléoptères euh, dans les forêts. Et donc, ils ont une probabilité de, disper, une probabilité de dispersion de 0,15 et euh, la distance considérée est plus de 300 mètres, ce qui est peu, euh, afin de pouvoir... Euh, Évaluer une bonne façon de faire euh, enfin, d'augmenter euh, ce réseau, on a imaginé deux scénarios. Euh, le premier était de rajouter des patches de euh, sapinières euh, en libre-évolution, euh, totalement éloignées de, de l'existant. Euh, et le deuxième était d'augmenter de euh, la surface des, des sapinières en libre-évolution euh, déjà existantes euh, en ajoutant des surfaces de sapinières euh, adjacentes. Euh, on avait conclu que le deuxième était plus intéressant et, no et aussi euh, plus facile à mettre en œuvre. Beaucoup plus facile à mettre en œuvre, euh, notamment au niveau des discussions. Et, les deux, et le résultat euh, au niveau de la connectivité pour les deux était à peu près euh, similaire. En conclusion, ce stage a permis d'avoir une meilleure compréhension multicritère du réseau euh, et donc de mieux l'illustrer, euh, en quelque sorte. Euh, on, on a pu constater qu'il y avait eu un effort de mise en, de mise en libre évolution des, des peuplements les plus matures. Euh, parmi, les, parmi les croisements, il y avait donc, aussi des données de géologie, et donc on a pu voir qu'il y avait autant de peuplements libre évolution sur sol calcaire que sur sol acide, euh, mais toute la diversité des sols n'était pas représentée. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à améliorer. Le réseau actuel n'est pas représentatif de toute la diversité des espèces et des habitats. On l'a vu notamment avec la couche d'étage euh, du bioclimatique. Euh, c'est quelque chose qui est à améliorer, sachant qu'il y a quand même certaines espèces qui sont très bien représentées dans le réseau et c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, à dire d'experts, on, on a évalué qu'il fallait environ 20 de complément de révolution par vallée, car, euh, comme j'ai dû le dire précédemment, euh, les reliefs sont importants car ils empêchent parfois le, la connectivité entre les différentes vallées et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir au moins 20% en libre évolution, même temporaire, les parvallées et donc ce n'est pas le cas en Ovar et en Béjuby. Et donc on a pu voir qu'il y a une faible connectivité des sapinaires, notamment à long terme, euh, mais aussi actuellement car 40 km entre tous les patches ce n'est pas suffisant. Donc sur le long terme... Euh, on a vu qu'il y avait la, potentielle, euh, la, la possibilité de créer euh, des réserves bioclimatiques, avec les, notamment avec les données de changement climatique, euh, qu'il y avait un travail pédagogique à faire auprès des mairies, euh, mais aussi de l'État, pour euh, augmenter les surfaces en libre évolution, et qu'à l'horizon 2080, il ne resterait que 6% du réseau actuel. Et je ne reviens pas sur les scénarios de connectivité euh, que nous avons établis. Euh, mon stage euh, a comporté. Euh, Certaines limites, euh, notamment au niveau de l'accès aux données, euh, la base de données du Mercantur étant assez complexe à utiliser et n'étant pas accessible à distance, ça a un petit peu compliqué euh, mon travail. Et euh, la nature même des données, euh, avec de la superposition et parfois du nombre de données dans, certains, euh, dans certaines euh, couches, euh, faisait que c'était un petit peu compliqué de pouvoir analyser les résultats. Et, euh, et donc ça a posé aussi problème. Euh, dans les... Et donc au niveau du temps, euh, je n'ai pas pu passer suffisamment de temps à mon goût euh, sur l'analyse, ce qui fait que le travail euh, est encore à continuer. Euh, au niveau des perspectives, euh, je pense que euh, pour la connectivité, euh, c'est un travail qui pourrait être élargi à toutes les espèces présentes sur le parc et pas juste pour les épinières. Et pour le changement climatique, euh, je ne vous l'ai pas montré, mais un travail a été effectué pour euh, quantifier le changement au niveau des sapinières pour voir euh, où seraient situés les sapinaires euh, à l'horizon 2035 2055 euh, dans le cas du scénario le plus pessimiste. Et donc ce serait un travail qui serait aussi à élargir à toutes les espèces. Euh, je pense que le travail peut être continué aussi en mettant plus en avant les zones à pérenniser en urgence et en les localisant vraiment précisément. Et il pourrait être intéressant de regarder l'évolution temporelle euh, du statut de libre-évolution en prenant en compte notamment le renouvellement de la charte en, après 2021. Donc mon bilan personnel du stage, c'est que ça m'a apporté beaucoup, euh, beaucoup en autonomie et ça m'a appris à bien communiquer autour de mon travail euh, et ça a aussi renforcé euh, mon goût pour le travail d'équipe. Euh, au niveau de la répartition de mon temps, j'ai passé... Soit plus de 70%, enfin 70 de mon temps à peu près à faire des traitements, euh, et, des pré-traitements, des traitements SIG et de la modélisation, euh, ce qui m'a laissé très peu de temps pour les analyses. Merci de votre attention. Merci.